Tête et qui me dit « La sagesse commence quand on réalise qu'on ne sait rien. » Il y a quelque temps, j'avais vu passer cette, euh, cette phrase. Et bon, ouais, sans plus. Aujourd'hui, elle prend tout son sens. Elle prend tout son sens parce qu'au final, qu'est-ce qu'on sait de ce qui se passe Rien du tout. Si vous allez sur les réseaux sociaux vous avez tout et son contraire vous ne savez pas ce qui se passe bah ben, on continue à vous cacher des choses mais ça c'est pas vraiment euh, nouveau hein, parce que c'est le but de vous cacher des choses et même les bonnes choses on vous les cache ceci étant dit c'est pas parce qu'on ne sait rien c'est parce que on sait qu'on ne sait rien, qu'on doit se. Comment dire Qu'on ne doit pas essayer de comprendre quand même. Et euh, essayer de voir ce qui se passe vraiment. En ce moment, je me suis inscrite à quelques groupes je vous mettrai les liens en dessous. Je me suis inscrite à quelques groupes qui commencent à dévoiler des vérités. Enfin, pour ceux qui veulent bien les voir. Qui commencent à dévoiler des vérités. Et à mon sens, je ne sais pas si c'est toute la vérité, mais en tout cas, certains bouts. Et ça résonne bien avec ce que, ce que je pense. Par exemple, cette, ce, cette pandémie. C'est quand même extraordinaire que elle est pris euh, tout le monde en otage en fait elle a pris le monde entier en otage euh, malgré les gens qui euh, continuent à à décéder pas forcément à cause du, de, euh, du, du, du virus hein, parce que en final euh, bah euh, moi j'ai euh, j'ai vu passer, je ne sais pas si c'est vrai, si c'est faux, quoi qu'il en soit. J'ai vu passer euh, là, euh, qu'il y a eu une jeune fille de 16 ans euh, qui euh, était morte du coronavirus parce que, euh, bande de copine, patati, patata, bref. Ce que on m'a dit, ce que mon guide a dit, c'est qu'elle avait déjà une forme euh, d'infection importante au niveau pulmonaire. Donc forcément, ça n'a pas aidé. Et j'envoie toutes mes condoléances à la famille. Je pense que sous ce voile de virus, c'est fait en fait pour faire bien d'autres choses, beaucoup d'autres choses. Certaines nous disent que ça va nous mener tout droit au nouvel ordre mondial. Oui ça, ça fait partie du plan euh, adverse, j'ai envie de dire. D'autres disent que sous le voile du coronavirus, il y a un changement planétaire, mondial, universel, qui est en train de voir le jour. Grâce à cette épidémie, beaucoup d'eau dignitaires, je ne sais pas si vous, vous êtes rendu compte mais il euh, y a des hauts dignitaires et ça jusqu'au Vatican désolé pour ceux qui, qui sont attachés euh, à ce dogme je dirais même pas à cette religion c'est à ce dogme ben ouais jusqu'au Vatican c'est quand même étonnant que moi je me pose des questions, je ne sais pas pour vous, hein, mais moi je me pose des questions. C'est quand même étonnant que beaucoup, beaucoup de, de personnes qui, euh, qui dirigent ce système <coughs> se retrouvent euh, attaquées par ce, par ce virus. Je trouve que c'est étonnant, parce que c'est la première fois... Euh, il y en a eu, hein, des pandémies, hein, il y en a eu des... Mais euh, les grands n'avaient pas été attaqués. Alors moi, je pense que... Personnel, c'est mon avis personnel, après euh, chacun fait comme il veut, chacun voit ce qu'il veut. Et c'est mon avis personnel. Ça, je ne sais pas si vous le partagez ou pas, mais... Moi je pense que tous ces routiniers qui ont soi-disant le, le virus et qui donc euh, sont confinés chez eux, certains l'ont ont, peut-être attrapé, hein, c'est fort probable et, et euh, ça serait dans la logique des choses, mais je pense qu'en fait c'est juste euh, une façon de les tenir à l'œil du fait qu'ils sont confinés. Ils ne peuvent pas bouger ils sont surveillés, ils sont sous haute surveillance. Et euh, je pense que dans pas longtemps, maintenant, je pense que nous, aurons, euh, nous serons témoins de milliers d'arrestations, que ce soit euh, au niveau des présidents, enfin des présidents, des, des, des dirigeants, des hauts dirigeants, que ce soit au niveau des, des finances, que ce soit au niveau... De, à tous les niveaux, à, à tous les niveaux, que ce soit au niveau des, des stars, des, de tout. Tous les niveaux sont touchés, les juges, les avocats, tous les niveaux sont touchés. Et tous ceux qui ont... qui ont été, comment dirais-je, du mauvais côté qui s'accrochent encore euh, à ce système, bah, je leur souhaite bonne chance et bon courage. Du fond du cœur, bonne chance et bon courage. Car, euh, pour nous, je ne dis pas que certains d'entre nous ne vont pas y laisser leur peau, mais en fait le confinement qui est demandé, euh, parce que le confinement a été prolongé, hein, euh, jusqu'au 15 avril minimum je pense que c'est pour protéger la population parce que ceux qui se sont bien informés et ceux qui regardent et même si on ne sait, si on ne sait rien puisque c'est là le début de la sagesse bah, euh, le fait de regarder euh, d'y croire ou de ne pas y croire montre que tout converge dans le même sens. Tout converge dans le même sens. Alors, je, je veux pas, euh, cette vidéo ne se veut pas du tout anxiogène, ni, euh, ni pour apporter la peur, ni quoi que ce soit. Juste pour vous dire que je ressens très fortement que les choses changent. Alors déjà, je ressens déjà euh, je ne sais pas vous, hein, mais moi, je ressens déjà une énergie, euh, des énergies beaucoup moins lourdes par rapport à avant avant. La terre était plombée. La terre était plombée. Maintenant, plus on avance, et plus je la sens légère. C'est plus autant plombé qu'avant. Si, si, si, si vous observez bien l'instant présent, le moment où vous vivez, vous vous rendez compte que c'est moins plombé malgré que les médias continuent à nous aborder de mauvaises nouvelles, l'énergie de la terre est moins plombée. Donc ça veut dire qu'il y a bien quelque chose qui se passe. Pourquoi d'un coup l'énergie de la terre serait moins plombée Alors qu'on vit une guerre entre le bien et le mal, pourquoi l'énergie de la terre serait moins plombée Parce que personnellement je pense que, et ça c'est peut-être la seule chose dont je suis sûre, c'est que le bien a gagné. Que le bien a gagné. Que si n'y euh, a pas euh, des choses de faites tout de suite et que les gens voudraient voir, waouh, du jour au lendemain, euh, des miracles arriver, euh, des gens se faire arrêter, etc. Certains sont prêts à les voir. D'autres pas du tout. Donc euh, bah, euh, le plan c'est que. Euh, on perde le moins de personnes et le moins d'âmes possible parce qu'il est certain que quand euh, la vérité éclatera au grand jour ce qui je vous le dis à mon sens ne devrait pas tarder ben, je pense que beaucoup beaucoup ne s'en remettront pas beaucoup deviendront fous et euh, donc euh, c'est pour ça que le plan se, dire, se déroule en son temps, petit à petit, et euh, les choses arriveront au moment où elles doivent arriver, tout simplement. Le tout, c'est de faire conscience. Est-ce que vous avez déjà vu que l'armée se déploie dans beaucoup de pays L'armée américaine aider de l'armée et des pays en présence, se déploie dans beaucoup de pays. Pourquoi croyez-vous qu'elle se déploie À cause du virus Pas sûr. Pas sûr. Je pense moi qu'il y a autre chose, qu'il y a autre chose qui se, casse, qui se cache à dessous et que euh, ben, le confinement nous permet en, au final non pas de nous protéger, euh, enfin, en plus du fait de nous protéger de ce virus, elle nous permet au final de nous protéger de ce qu'il y a à l'extérieur. Les jours de, de noirceur, que d'après l'apocalypse, ne sont pas des jours sans soleil. Non, ce pas des jours sans lumière. Non. C'est euh, les jours où les arrestations de masse se feront. C'est euh, le jour où tout se mettra à l'arrêt histoire qu'il y ait un reset qui se fasse afin de commencer euh, de nouvelles choses. J'ai vu ce matin en disant qu'au final, peut-être bien que le test pour le dépistage ne serait qu'une façon supplémentaire d'avoir notre code ADN à chacun, notre code génétique, et de pouvoir faire de nous des pantins. Moi, je suis ouverte à toutes les idées, à toutes les éventualités. Je, je suis dans la, la théorie de, de tous les possibles. Donc, euh, c'est possible. Bah, euh, ça pourrait fonctionner effectivement si euh, l'ordre mondial euh, allait voir le jour. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. Sérieusement, je ne pense pas parce qu'il y a beaucoup trop de choses qui se passent actuellement et que je pense que si l'armée américaine est derrière tout ça, ce n'est pas sans raison. Et que ce n'est pas seulement une histoire de virus. Moi, c'est ce que je pense. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais moi, c'est ce que je pense. Nous allons vers des moments de... Nous allons vers des moments de liberté, des moments de paix. C'est aussi ce que je pense. Et euh... Mais pour ça, il faut déjà faire tomber tout ce qui ne va pas, tout... ben, le système entier, quoi. tel qu'il est actuellement. Il faut absolument le faire tomber. Et euh... qui pourrait mieux le faire tomber que l'armée, puisque nous, les citoyens, nous n'avons plus le droit de bouger du fait que... Alors déjà, on n'a pas le pouvoir pour. Et qu'en plus, on est confiné chez nous. Et qu'au final, bah, euh, l'armée, c'est peut-être euh, la meilleure façon de tout faire tomber. Alors, je me trompe peut-être, hein, je ne sais pas. Hein. Je pas la science infuse, et je vous dis. Euh, je viens de réaliser qu'en fait, je ne savais rien. Prenez ça comme des spéculations ou comme euh, de l'intuition comme vous voulez. Quoi qu'il en soit, c'est ce que je pense. Et quoi qu'il arrive, ça aussi je pense, quoi qu'il arrive, ça aura eu lieu, lieu avant la fin de l'année. Beaucoup annoncent des dates, euh... fin mars, courant avril, euh... d'autres sont plus larges. Pas toujours est-il que le, le début de la fin du système va, est, est déjà en marche. Est déjà en marche avec euh, toutes ces armées qui se déploient un peu partout. C'est déjà en marche. Alors moi si j'ai euh, un conseil à vous donner, c'est pour le coup, restez chez vous. <rire> ne bougez pas, restez chez vous. Continuez ce confinement parce que en dehors du virus, il y a d'autres choses qui sont en jeu. Et euh, ce confinement, au final, c'est pour vous protéger de tout ça. Donc, euh, restez chez vous, continuez à faire votre vie. Ne vous laissez pas, euh, ne vous laissez pas abattre. Moi, euh, je ne sors pas de chez moi pourtant. Je m'habille comme si je sortais tous les jours. mais Parce que ça me donne le moral, ça me donne la pêche. Je me dis que non, euh, ça va. Ça m'aide. Ça m'aide. Ça m'aide à, à rester euh, dans le vivant. Parce que si on commence à se dire ouais, on ne peut pas sortir, c'est la galère et on, on reste en pyjama toute la journée. Ah bah ben vous pouvez, hein, si vous êtes assez fort moralement, etc. Vous pouvez rester en pyjama toute la journée, personne ne vous en empêche. Hein, c'est vous qui voyez. Hein. Moi, je préfère m'habiller. Moi, ça me donne la pêche, le moral. La vie, quoi La vie continue La vie continue Alors, pourquoi se, se mettre dans un coin et ne pas bouger alors que la vie continue Est-ce que la vie s'est arrêtée La vie ne s'est pas arrêtée. Il n'y a qu'à écouter les bruits autour de vous. La vie continue. Alors, quoi C'est pour vous dire que... Euh, il y a des émissions à la télé que je trouve de plus en plus... marrant parce qu'avant, c'était des émissions que j'adorais. Enfin que j'adorais. Disons que j'aimais bien et que bah, c'était dans mon. ça faisait partie de mon train-train quotidien. Tiens, il y a cette émission, puis celle-là, puis celle-là, puis celle-là, puis celle-là, c'était bien, mais de plus en plus je les trouve sans intérêt. Sans intérêt aucun. Par contre, hier, j'étais en train de dessiner. Oui, parce que. Enfin pas dessiner, parce que je. je je suis nulle en dessin, ça, sans, sans aucun doute. J'ai essayé, hein, j'ai essayé à divers de prison, ça n'a pas marché. Il n'y a rien à faire, euh, je suis incapable de faire une maison, euh, ou alors je les dessine comme les enfants d'un maternelle, cest vous dire le euh, niveau du dessin où ils se trouvent. Par contre, bah, euh, j'ai triché, hein, j'ai été euh, sur, sur Internet, sur des sites, et j'ai été chercher des, des dessins à colorier. Et donc j'étais en train de faire ce dessin de coloriage, et là je vois... L'émission de Cyril Lignac, je ne sais pas si vous êtes au courant, euh, la cuisine le soir. Euh, tous les soirs, elle vous fait un plat différent. Bah, histoire de garder euh, le contact. Et puis, il euh, n'y a pas que des choses mauvaises à la télé, au final, quel que soit le but de cette émission, bah, euh, elle vous donne la pêche, elle vous donne le moral. Et puis, bah, vous apprenez des choses. Bah, vous apprenez. Et bah moi, hier, eh ben, j'ai appris qu'on pouvait faire. Euh, des coquillettes façon risotto, euh, comme le risotto. Cuire les coquillettes comme le risotto. Bah ben ouais, je savais pas. Voyez, ben appris quelque chose. Et ben, euh, quand j'ai pris l'émission en cours, parce que j'étais absolument pas dedans, quand j'ai pris l'émission en cours, qu'est-ce que j'ai fait Bah, ben, j'avais les ingrédients à la maison, ça tombait bien. Et ben, du coup, j'avais connu mmh. Même timing. Et euh, même si moi, je mange très peu le soir, parce que avec mon bébé estomac. Suite à la slive, je, je mange très peu le soir. Du fait que je bois pas mal, je, je, je mange très peu le soir. Eh bien, euh, la famille s'est régalée. La famille s'est régalée. Et j'étais euh, super contente, parce que j'ai réussi. Oh, vous, vous rendez compte Un plat de série ligne lignac, quand même Il hein n'y a rien, là, quand même Sérieux, voilà bah. Moi, je ne pas que je vais fais faire ça tous les soirs, hein, mal, mais hier, ça me... C'est, bon, voilà, un petit moment de petit, moment de... petit moment de bonheur, un petit moment de joie. Et puis, alors, quand j'ai la famille, enfin, la famille, quand j'ai euh, mon mari et mes enfants qui m'ont dit, oh, c'est tellement bon. <rire> Félicitations, maman. J'ai fait mais merci, mais bon, euh, j'ai un peu suivi les instructions de Cyril, quoi. Donc, euh, je vous ai fait un simple, là, là Cyril, voilà. Alors, c'est pas pour faire l'apologie de Cyril. Hein. C'est quelqu'un. C'est un être humain et euh, il fait de son mieux pour euh, faire en sorte que tout s'arrange et que les gens ne partent pas en déprime et ne partent. Ils restent centrés et euh, gardent la joie. Et tous les soirs, euh, il remercie euh, un centre. Euh, soit un hôpital, un EHPAD ou peu importe, enfin c'est, je pense que ça part d'une très bonne intention et euh, heureusement qu'il y a des gens euh, comme lui euh, qui, euh, qui, grâce à leur notoriété ou qui profitent de leur notoriété à bon escient et à aider les gens à rester, euh, à rester euh, sur eux et euh, bah, à ce que le confinement soit moins compliqué, moins difficile. Il euh, y a aussi euh, Axel euh, de « Tout le monde s'en fout » qui fait des, des mini-vidéos. C'est est juste délirant. C'est juste… Euh, Il voilà. y a des petits trucs comme ça qui passent et qui font que vous avez des petits moments de bonheur, des moments de joie où vous oubliez que vous êtes en confinement et que bah, vous avez le bonheur et la joie dans le cœur. Voilà. Alors, en conclusion pour cette vidéo, c'était juste pour vous dire que n'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que le plan divin est en, est en marche. Ça, j'en suis persuadée. Le plan divin est en marche. Que beaucoup de choses vont se passer et que ceux qui ont confiance en la vie, ceux qui croient en la vie, ceux qui ne détruisent pas la vie mais qui la soutiennent, l'aident et la protègent ceux qui croient euh, ceux qui croient en la vie tout simplement je, je sais que je me répète mais, mais c'est juste ça moi je ressens des choses beaucoup plus fortes mais je ne trouve pas les mots exacts parce que la langue française étant une langue qui a beaucoup de mots et ben, euh, les ressentis que j'ai que actuellement, il ben, n'y a pas de mots il n'y a pas de mots. Donc, je vous le dis, euh, quitte à me répéter plusieurs fois, euh, parce que ça n'a absolument pas de mots, juste, euh, bah, croyant en la vie, regardez comme euh, la, comme ça a changé depuis euh, qu'il y a eu ce confinement, regardez comment ça a changé, déjà, regardez euh, la nature, hein, regardez autour de vous, et même si vous êtes enfermé chez vous, ben, vous n'avez pas de balcon, ou un tout petit, ou vous ne pouvez que... si vous posez cinq minutes, si on fait taire le mental, que vous faites de la méditation, si ça vous est utile, et si vous vous sentez bien avec, sentez. Sentez comme les vibrations et les énergies ont changé déjà. Sentez. Et euh, ce n'est pas du négatif, parce que les énergies négatives plombent. Elles plombent. Elle vous empêche de monter, elle plante. Les énergies aujourd'hui, elles sont légères. Elles vous poussent à vous élever, elles vous poussent à aller au-delà. Au-delà de ce que vous croyez être la vérité, au-delà de ce que vous croyez être vrai. La seule chose qui est vraie ici, c'est que tout est en train de se casser la gueule. Voilà la seule et unique vérité actuellement c'est que tout est en train de se casser la gueule. Et je vais vous dire très sincèrement que si je dois me casser la gueule avec, c'est pas grave. J'ai vécu dans, sur cette terre des moments merveilleux, des moments de souffrance, des moments euh, qui m'ont fait avancer, qui m'ont appris, qui m'ont permis de devenir la personne que je suis. J'en ai euh, longtemps voulu, à ah, je ne sais pas qui, à la terre entière, peut-être à moi-même, d'avoir vécu autant d'expériences euh, négatives. Mais au final, ces expériences, étaient juste pour m'ouvrir les yeux et pour me montrer le droit chemin. Pas le droit chemin en final, mais le chemin de, le, de la vérité. Et le chemin de la vérité, ce n'est pas celui dans lequel on est en ce moment. Dans lequel on était. Je, non, non. Vous voyez, je, je ne le ressens plus pareil. Je, pour moi, ça, ça n'existe plus. Et, et quand je vois des gens sur Internet, euh, alors je vais vous dire Facebook, Youtube, etc., qui euh, un jour vous diront rouge, le lendemain vous diront vert, et après vous diront jaune, elle est où la confiance dans la vie un coup ils vont vous dire « Ah ouais, ouais, mais euh, on va droit vers le nouvel ordre mondial. » Après, on va nous dire bah « Ben non, au final, euh, non, parce qu'il y a des choses qui se passent, donc non. » Et puis que l'instant d'après, ils vont venir en disant euh, « Ouais, mais quand même, il hein, euh, y a des choses qui ne sont pas normales, et je pense que tout n'est que mensonge, et que quand même, on va y mettre le pied dans le nouvel ordre mondial. » Alors moi, je dirais à ces gens « Ben... » Pensez ce que vous voulez, mais tenez-vous-en Arrêtez de, de faire les girouettes et de vous dire un coup euh, tout est bon et l'instant d'après tout est mauvais. Si vous êtes persuadé qu'il y a quelque chose de bon qui est en marche, pourquoi en douter Pourquoi en douter Si vous sentez ces nouvelles vibrations, cette nouvelle vie, cette nouvelle joie qui, qui vient là, euh, c'est à ça qu'il faut vous arrêter non pas à ce que vous voyez, non pas à ce que vous entendez parce que dites-vous bien que si la lumière est là et que si la vérité va voir le jour étant donné qu'on est dans un monde de dualité enfin qu'on était dans un monde de dualité et bien forcément euh, l'ombre va vouloir euh, monter au niveau de la lumière sauf que si l'ombre est sous contrôle elle ne pourra plus et qu'en ce moment, c'est la lumière qui gagne. C'est la lumière qui a gagné. Elle a déjà gagné. Euh, c'est ce que je ressens et c'est ce que me disent. C'est ce que je ressens très fort. Euh, la lumière a déjà gagné. Et si elle laisse les protagonistes euh, de l'ombre encore euh, euh, déblatérer toutes les bêtises, toutes leurs bêtises et toutes leurs. Euh, c'est juste pour que les gens qui, qui ne sont pas très… Euh, pas parlé, non, je ne parle pas d'éveillé, non, parce qu'il n'y a pas d'éveillé. Il y a juste des gens qui voient euh, ou des gens qui ne voient pas. Et c'est juste pour que ces gens-là aient un choc euh, moins grand. voilà Lors de, au moment où toutes les vérités vont éclater. Même si je dois y laisser ma peau, je vais vous dire je suis heureuse. Mais je suis euh, vraiment heureuse parce que, enfin, enfin, après des milliers d'années d'esclavage, que ce soit pour nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, etc., parce que tout a été fait petit à petit. Hein, pensez bien que ça n'a pas pu être fait du jour au lendemain parce que ça aurait été trop trop évident et les gens se seraient déjà révoltés depuis très longtemps. Donc ça a été petit à petit. Donc la lumière fait le même jeu. C'est-à-dire que petit à petit, elle dénonce des vérités et elle montre à ceux qui veulent voir, forcément. Ceux qui ne veulent pas voir, ne bah, le verront pas. Hein. Combien même on leur montrerait une pièce d'or, ils diraient que c'est du toc parce qu'ils n'y croient pas. Alors que c'est vraiment de l'or. Mais eux ils disent non, non, c'est du toc, c'est pas possible, c'est du toc. Et on en est là aujourd'hui. Alors il y a ceux qui vont dire bah oui c'est de l'or. Et c'est bien. Il y en a d'autres qui vont dire non, c'est pas de l'or, ça c'est pas possible, c'est de la fin fort grenade. Donc la sagesse commence lorsqu'on réalise qu'on ne sait rien. Et à l'instant T aujourd'hui. On ne sait pas grand bon chose, donc on ne sait rien. À dire qu'on est tous sages, je ne sais pas. À dire que je suis sage, je ne sais pas. Mais j'ai compris. J'ai compris. Qu'au final, euh, malgré tout ce que j'ai appris, bah, euh, je ne sais rien. J'attends. Je fais confiance. Je laisse faire le plan du divin qui lui, pour de bon, et sérieux et certain et pur il ne veut que notre bien et il est là il est présent actuellement ici partout il est là et il avance petit à petit il avance mais je pense que euh, le planning plan du divin assez attendu. Voilà. Et il est temps aujourd'hui qu'il qu montre de quoi il est capable. Et beaucoup de gens travaillent dans l'ombre pour que cela se, se, se, se fasse et cela se voit. Et euh, merci à eux. Merci à tous ceux qui euh, se sont mouillés. Qui ont dû affronter des choses horribles. Juste nous informer de la vérité de ce monde, de ce système. Merci à eux. Merci à tous ceux qui ont aidé euh, le plan du divin à s'accomplir. Merci à eux. Merci à ceux qui ont... Euh, qui nous... qui nous aident euh, au jour le jour à garder le moral, à garder l'espoir. Merci à eux. Merci à ceux qui continuent à nous dévoiler des bouts de vérité. Car ce sera moins compliqué pour les gens qui n'y croient pas, d'y croire. Merci à eux. Merci à tous ceux qui ont travaillé pour la lumière. Merci à tous ceux qui ont travaillé pour le plan divin. Un grand merci à eux. Et euh, je l'ai déjà dit en conclusion tout à l'heure, hein ouais. Je répète, mais là pour de vous. ayez confiance, ayez confiance. Tout ce qui va arriver, qui est en train d'arriver, c'est finalement pour aller vers un monde meilleur. Donc gardez confiance, gardez espoir et euh, soyez en paix. Soyez en paix. Car la guerre qui a lieu actuellement n'est pas contre nous. Elle est contre d'autres personnes, mais pas contre nous. Donc soyez en paix. Allez, à bientôt. Faites-vous confiance, faites confiance aux gens.